La présenter en quelques mots, euh, ça tiendrait en... dans le secret, d'abord, parce que c'est une conjuration euh, théâtrale, une conjuration euh, de roman, parce qu'elle mûrit très lentement dans l'esprit de son principal protagoniste, c'est-à-dire Louis-Napoléon Bonaparte, mais euh, il réussit ce tour de force de la tenir secrète jusqu'au départ de l'action, si vous voulez. Donc euh, ça, c'est un des caractères les plus, euh, euh, les plus marquants. La deuxième chose, c'est que c'est une vraie conjuration florentine euh, de la Renaissance. Ils sont euh, cinq ou six dans, dans le secret des dieux. Et euh, c'est vraiment une poignée euh, d'aventuriers, une poignée d'hommes du plus rude métal qui, en euh, 24 heures, va bouleverser le destin de la France. J'avais cette pitoyable ambition euh, de faire une espèce de trilogie. Des trucs qui vous passent par la tête parfois, désespérant. Et alors, euh, donc il fallait, après avoir parlé de la chute du Second Empire, avoir parlé de sa splendeur à travers la personnalité d'Osman c'était important pour moi de finir le cycle en parlant de la genèse de ce règne, que je connais bien et qui est intéressant aujourd'hui, parce qu'il a beaucoup façonné la France telle que nous la vivons aujourd'hui. En tout cas, telle que nous l'avons vécue jusqu'au début des années 80 déjà. Le roman, parce que, euh, d'une part, petit à petit, je me suis tellement familiarisé avec les personnages que j'évoque, que c'est assez bête ce que je vais vous dire, mais j'entends le son de leur voix. C'est-à-dire, ce sont vraiment des, des compagnons. Ça fait dix ans que j'écris sur le sujet. Donc, euh, je finis par croire que je connais tout de leur intimité. Donc euh, il fallait presque que je m'échappe et que je mette ça en valeur. Et comme euh, l'histoire euh, universitaire ne reconnaît pas les appréciations psychologiques, bah, j'ai sauté euh, vraiment de l'autre côté. Pourquoi aussi une forme plus romanesque, ou plus théâtrale, je dirais, plus que romanesque Pourquoi une forme plus théâtrale Parce que, comme euh, je vous le disais, c'est une conjuration tenue secrète, exécutée par très peu de personnes. Et donc il y a cette atmosphère clos de conseils de guerre, de conciliabules, euh, de mots d'ordre, puis de contre-ordre. Euh, C'est très, très passionnant, très dramatique au sens théâtral du terme. Il y a véritablement une progression, au milieu, une angoisse, parce qu'à un moment, pendant très peu de temps, ils ont cru que ça allait rater. Et euh, tout ça faisait la matière euh, à des dialogues et, comme je vous l'ai dit, à des appréciations psychologiques que les Bonnes Manières réprouvent. Donc comme je vous le disais, cette euh, conjuration a une dimension quasi cinématographique et euh, il n'était pas nécessaire pour la scénariser euh, de prendre énormément de liberté avec l'histoire. La seule chose que j'ai faite, c'est que comme il y a beaucoup de dialogues, ces dialogues je les ai nourris des échanges de dépêches dans la fièvre parce que ces hommes-là, qui étaient chacun terrés dans son ministère, dans son palais, etc., communiquaient par euh, télégraphe par dépêche donc. Et plutôt que de les reproduire comme un historien l'aurait fait, en donnant la référence, etc. Moi j'ai pris la matière et j'en ai fait des dialogues. Donc ce qu'ils se disent, c'est ce qu'ils se sont écrits pendant ces journées fatidiques. Et puis j'ai fait assister un des protagonistes à un conseil de guerre auquel il n'assistait pas. Donc vous voyez, j'ai pris très peu de liberté avec la réalité, comme à chaque fois d'ailleurs que je prends l'histoire à bras le corps, je me documente énormément, je fais le plus de recherches possible, même des recherches de première main. C'est-à-dire, euh, j'arrive à lire des lettres chez des descendants. Des... Donc j'arrive à avoir une euh, comment dirais-je, une matière complètement authentique. Mais moi, je la raconte plutôt que de la transcrire. En fait, si j'avais le loisir de vous le dire et, et la prétention de le crier très fort sur les toits, je, je commencerais par dire à tout le monde que l'histoire est un discours. Si vous ne construisez pas votre discours, personne ne voudra écouter l'histoire. Personne ne voudra apprendre l'histoire. Et c'est peut-être un des travers de notre enseignement de l'histoire aujourd'hui, c'est qu'on ne tient pas compte de la qualité rédactionnelle des copies d'histoire, des thèses d'histoire, des mémoires d'histoire. C'est un grand tort. Puisque l'histoire, c'est un discours. Si on ne sait pas construire de discours, c'est même pas la peine d'essayer d'enseigner de l'histoire ou de la transmettre à quiconque. Moi, je me bats comme un chevalier blanc sale pour la transmission de l'histoire à travers un discours nourri, très nourri, mais un discours construit. Vous avez raison, c'est vrai, il y a beaucoup de similitudes entre ce milieu du 19e siècle et, et, et notre année 2021. C'est très simple. Hein. Si, je vous dis, euh, si je vous parle d'un président de la République, de 43 ou 44 ans, qui souhaite briguer un nouveau mandat, que ce président de la République s'est longtemps réclamé du socialisme pour finalement exercer un pouvoir euh, jupitérien, que ce même président de la République a dû affronter une crise prolétarienne, un véritable malaise, voire un soulèvement prolétarien que ce même homme, toujours, a dû affronter également une crise sanitaire, euh, qui suscite tout un tas d'éléments de langage, euh, comme euh, « la pandémie creuse les inégalités » ou ce genre de formule. Et enfin, pour rire, si je vous dis qu'en plus, ce président doit se colter à la reconstruction de Notre-Dame, vous, vous pensez à qui Bien joué. Je dirais Louis Napoléon Bonaparte juste pour euh, vous, vous éviter le 20 sur 20. Mais euh, ouais, c'est ça. Donc vous pensez à Louis-Napoléon Bonaparte. Bon bah on peut déjeuner ensemble alors. <rire> Donc si je vous dis ça, bah forcément euh, euh, c'est assez étonnant, quoi. Et puis ça, ça, je ne vous dis pas tout, hein, mais il y a effectivement énormément de, de similitudes qui prouvent déjà euh, la modernité. Euh, du modus operandi de Louis-Napoléon Bonaparte quand il s'empare du pouvoir, et ce qui dit aussi un peu notre stagnation. Euh, je pense que depuis 150 ans, la France est confrontée de manière cyclique à des problèmes à peu près identiques, tous de même nature, hein, qui reposent sur la mobilité sociale, la responsabilité des élites, euh, la qualité de la transmission des connaissances, bon, etc. etc., etc. Euh, mais ça ne veut pas dire que l'histoire se reproduira. L'histoire ne se reproduit jamais exactement de la même manière. Les similitudes sont plus un avertissement, ou en tous les cas, les mettre en avant est plus un avertissement. Mais ça n'est pas l'appel d'une sentence identique. Nous ne sommes pas sous la menace d'un coup d'État. En revanche, ça dénote une espèce d'usure, une espèce d'habitude de routine, un peu empâté, et euh, ça n'est jamais bon, je pense, mais comme tout le monde du reste.